Le triangle AMB est rectangle en M et l'angle MAB mesure 15 degrés. Soit N, le pied de la perpendiculaire, issue de M, à la droite AB. Trouvez le rapport entre MN et AB. On suppose bien sûr qu'il y en a un. Pour résoudre ce problème, j'ai pratiquement doublé le triangle AMB, c'est-à-dire la symétrie par rapport à AB du triangle AMB. Pourquoi j'ai fait cette symétrie Parce que ici, donc, j'aurai de nouveau 15 degrés, ce qui nous fait un total de 30 degrés, l'angle MAP. Constatez que j'ai tracé aussi le cercle circonscrit au triangle AMB. Comme AMB est rectangle en M, le milieu AB, le milieu O du segment AB, ou de l'hypoténuse AB, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle AMB. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette figure, dans cette merveilleuse symétrie par rapport à AB on veut toujours calculer le rapport entre MN et AB. C'est toujours ça le but. MN et AB. Par cette symétrie, MN a été doublé. Donc MP est égal à 2 fois MN. à la place de mn je peux penser à mp mp fait partie mp fait partie de ce triangle les deux rayons sont égaux o m op combien ça fait cet angle vous trouvez combien ça fait angle au centre angle au centre L'angle inscrit qui intercepte cet arc mesure 30 degrés. Donc l'angle centre mesure 30 fois 2. 30 fois 2. MOP égale 60 degrés. Mais alors tout s'illumine. MOP, il est isocèle avec 60 degrés, donc il est équilatéral. Il est équilatéral, ce côté égale celui-là, et avec celui-là, OM égale OP égale MP. Et alors, notre MP est égal à OM égale à OP, mais OM, OP sur le rayon, c'est la moitié du diamètre AB sur 2. MP égale AB sur 2, MP égale 2 Mn. Du coup, Mn est égal à B sur 4. Le rapport demandé, Mn sur AB est égal à 1 sur 4. <cười> Mn sur AB est égal. À à 1 sur 4. Et voilà, le problème est résolu.